ici ravi de t'accueillir ça me fait tout bizarre d'accueillir un, un principal de collège jamais j'aurais pu imaginer un jour inviter un principal de collège dans, un, dans une interview mais je suis ravie en tout cas de ce petit projet entre nous euh, donc on va parler un petit peu de ton parcours et puis euh, tu vas nous, nous expliquer en quelques mots euh, en quoi consiste ce métier euh, parce que je pense qu'il y a plein de choses insoupçonnées pour euh, la plupart d'entre nous. Alors on commence déjà par euh, partir dans le passé, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter quelques, quelques souvenirs euh, de ton enfance ou ton adolescence euh, Oui, alors en, en fait j'ai une particularité, c'est que j'ai une hypersensibilité olfactive, euh, entre autres, et, euh, et en fait en, quand j'ai revu ta question, je me suis dit « mais, la première chose qui remonte, moi, c'est des odeurs de ferme. Pourtant, j'étais parisien, enfant. Euh, je suis à Paris, j'ai habité Paris, mais mes vacances, toutes les vacances, je les ai passées dans le pays du Léon, où j'habite actuellement, au bout du Finistère. J'ai passé mes journées dans une ferme à côté, et ce souvenir qui remonte, là, c'est des souvenirs d'odeurs de ferme. Euh, c'est les premiers souvenirs, voilà, de, de, de très bons souvenirs. Et pourtant, quand on fréquente c'est pas nécessairement des... il <rire> bon, mais... y a des odeurs particulièrement agréables, mais voilà, pour moi c'est associé que à des bons souvenirs c'est ça, puis voilà. les odeurs c'est un peu Madeleine de Proust ça permet de, de remonter euh, dans ses souvenirs peut-être plus facilement aussi c'est ça, voilà donc euh, aujourd'hui c'est mon... Aujourd mon... mon pays euh... voilà alors adolescent, je me suis demandé si adolescent, j'avais énormément de très bons souvenirs euh, bah pas énormément en fait. Euh, C'est plutôt parce que mes souvenirs ils étaient euh, après adolescent ils étaient définitivement liés à l'école. Mes souvenirs liés à l'école sont pas très bons. Aïe. Ah, je... <rire> globalement, euh, globalement je peux dire que j'ai aimablement détesté l'école. Bien. C'est voilà. peut-être un bon point d'appui pour euh, du coup, la suite euh, de, de cette petite interview. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a influencé un petit peu tes choix professionnels, du coup ou, euh... ben Ça, je ne sais pas. Euh, c'est une, une vraie interrogation. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un côté revanchard euh, sur euh, ce, ce que je n'ai ai pas aimé particulièrement, c'est que j'étais un petit peu à côté pas dans, dans, dans une espèce de fonctionnement normatif de, des apprentissages, aujourd'hui je le sais, euh, et donc en fait, est-ce que ce n'était pas une espèce de, de volonté de faire un pas de côté pour démontrer finalement qu'il y avait d'autres façons de faire, c'est euh, Et de se dire donc, que finalement ce n'est pas grave. Quoi. Oui, non, non, ce n'est pas grave du tout. Euh, et puis ensuite, c'est plus, moi, à 17 ans, quand j'ai passé le BAFA, que j'ai découvert, finalement, j'ai eu une révélation. Et je, je suis sortie de, de ce diplôme en me disant euh, ben, si je travaillerai avec des jeunes. Voilà. C'est ce moment-là qui a été fondateur, euh, plus que le reste, voilà, sur, euh, sur mon envie de, de, pas, de partir dans les métiers de l'éducation. Ouais, sans avoir défini clairement de projet pour autant, mais juste savoir non. que tu avais envie de travailler auprès d'eux. C'est ça. Je voulais être... Moi j'étais un peu dilettant, donc euh, au début je voulais être euh, euh, directeur de centre de loisirs, parce que j'ai déjà vu ça si on pouvait l'être, mais j'ai des parents qui ont un petit peu à ce que je continue mes études, donc je me suis voulais... dit enseignant c'est pas mal, <rire> voilà pourquoi... pourquoi pas enseignant et puis ensuite j'ai choisi la discipline par défaut, euh, pas parce que euh, la discipline me plaisait mais parce que c'était celle dans laquelle j'avais le plus de facilité pour arriver à mes fins. D'accord. Voilà. Ok, et du coup tu as exercé euh, d'autres métiers avant euh, d'être principal Voilà, donc en fait j'ai été professeur de mathématiques d'abord, en 1992, c'est le dernier, euh, et puis euh, ensuite euh, j'ai exercé pendant sept ans à Paris, et ensuite euh, la vie a fait que des opportunités sont passées, donc je suis devenu formateur académique, pour des nouvelles technologies, et chef de travaux dans un lycée parisien. Euh, c'est varié tout ça Voilà, jusqu'en 2006, et ensuite j'ai passé le concours euh, l'année scolaire 2006-2007, où j'étais en même temps faisant fonction dans un, dans un gros lycée parisien. Ok, donc tes débuts finalement, c'est dans, dans un lycée Mes débuts de chef d'établissement, c'était dans un lycée. Ok, et actuellement, tu exerces dans un collège, c'est ça et Actuellement, j'exerce dans un... Collège, un tout collège du Finistère. D'accord. Tout petit, c'est-à-dire, il y a combien d'élèves dedans 350 élèves. D'accord. Oui, voilà. petit parce que finalement, mon école est plus grande que ton collège. <rire> ben voilà. Alors c'est un peu le principe de ces de ces collèges euh, du monde, c'est qu'il y a on il y a beaucoup de petits collèges en fait. Il y, a, il y a un ou deux gros collèges sur le sur le Finistère, euh, mais des, globalement, il y a beaucoup de tout petits collèges ruraux ou semi ruraux. D'accord, ça doit fédérer une ambiance un peu plus familiale et peut-être un peu plus oui. agréable aussi. Alors, alors c'est une ambiance très familiale, effectivement. Est-ce que c est, c est, ça vient de la taille de l'établissement Je ne saurais pas dire. Je pense que ça vient surtout ici de, de l'environnement, de, de la qualité de vie. Du principal bon ah. <rire> Peut-être aussi. Parcès, <rire> forcément du principal, mais disons qu'ils étaient déjà comme ça quand je suis arrivée. Ah, Donc, mince, euh, bon, alors ça du coup, on ne pourra pas dire que c'est grâce à toi. <rire> non, mais j'aime autant J'aime autant qu'on ne dise pas que c'est grâce au chef d'établissement qu'un établissement fonctionne. Je pense ah. que c'est un ensemble aussi des personnels qui y travaillent. Hein. Oui, c'est un ensemble. Disons qu'en tant que chef d'établissement, on peut facilement casser les choses. C'est très facile à faire. Euh, on peut entretenir les choses, ça c'est mon ambition, euh, de, voilà, de faciliter, d'être facilitateur, puisqu'il euh, faut savoir qu'en fait un principal de collège, mais même un bizarre, on a, on est, nous sommes les seuls personnels d'éducation nationale à avoir une clause de mobilité, donc en fait on ne peut pas rester indéfiniment dans un poste, on doit rester trois ans minimum en théorie, et neuf ans maximum. D'accord. Euh, donc ce qui explique que, en fait, surtout dans des petits établissements, les chefs d'établissement changent régulièrement. C'est toujours compliqué pour les équipes. Pour Effectivement. Et voilà, et euh, qui doit nous amener, en fait moi m'amène à réfléchir, c'est ma quinzième rentrée, qui m'amène à réfléchir à, à finalement quel est notre rôle réel dans un établissement scolaire où on fait que passer. Mmh. Alors pourquoi est-ce qu'un jour tu t'es dit euh, euh, que tu avais envie d'être principal finalement quel, quel a été le déclencheur euh, En fait dans ma carrière je n'ai jamais rien calculé, C'est-à-dire que quand je suis devenu formateur académique puis chef de travaux, j'avais pas anticipé. un an avant je ne savais pas que j'allais faire ça. C'était des opportunités, des rencontres. Quand j'étais chef de travaux, je travaillais avec une, une proviseure, j'ai bien travaillé, voilà, on était assez proches et assez rapidement elle m'a dit euh, monsieur Simon vous devriez envisager quand même un jour de devenir personnel de direction, en ajoutant vous êtes encore un peu jeune, il vous faut mûrir un petit peu, <rire> mais gardez ça à l'esprit voilà et elle avait planté une graine mûri pendant pendant 4 ans tranquillement et, euh, voilà, sans insister nécessairement, mais en m'expliquant j'avais éventuellement les, les, les compétences pour pouvoir faire ce métier donc, et c et donc en fait c'est elle qui a été à l'origine de, de ça je me suis dit, hein. alors c'est de sa faute ou c'est grâce à elle et grâce à elle grâce <rire> à elle parce que j'ai jamais arrêté mon choix et heureusement <rire> Heureusement, ouais. et alors ouais. du coup euh, au niveau des, des objectifs principaux qu'est-ce que tu pourrais euh, dire à ce sujet quels sont les objectifs du métier Principalement. Alors, euh, alors ça c'est une, une fusée à plusieurs étages. Euh, en fait le, le, le truc c'est que euh, si, si on regarde un peu l'histoire de, euh, des porteurs de normes dans, dans la société française, à une époque, euh, euh, disons la première moitié du XXe siècle, on avait trois porteurs de normes, on avait l'éducation, la famille, la religion. Maintenant, globalement, euh, il ne reste plus que l'éducation euh, comme porteur de normes, euh, vraiment ancrée dans la société. Et, euh, et je pense que euh, un des premiers objectifs, moi, tel que je vois, c'est justement de, de construire des, des futurs adultes et de construire des citoyens qui... Moi, mon objectif en tant que, en tant que chef d'établissement, c'est que les, les élèves qui vont nous quitter vont devenir un jour des... des, des des adultes qui vont avoir assez d'esprit critique. Des adultes euh, éclairés. Voilà, pour pouvoir faire face au monde. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus. Il y a de quoi et faire. Donc, en fait, voilà. Et ce qui justifie tout, euh, les apports de savoir, la culture, le travail sur le vocabulaire, l'aisance à l'oral pour exprimer sa pensée et l'exprimer clairement, des, en fait, les enjeux sont multiples. Il n'y a pas, euh, finalement, quand on regarde un petit peu et les programmes, l'évolution des programmes, la réflexion éducative qui est peut au sein des établissements. Il n'y a pas aujourd'hui une action qui n'est pas indispensable. Voilà. Donc, c'est passionnant, parce que finalement, on est en train, on construit, on a la charge de construire des, des futurs adultes et des futurs oui, hein. citoyens. énorme, cette charge. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Après, toi, du coup, euh, directement, euh, en lien direct avec les élèves, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu mets en place parce que du coup tu n'es pas professeur mais tu es quand même euh, voilà, dans l'établissement euh, au quotidien. Oui, en fait moi je suis là comme euh, comme, es comme espèce de catalyseur c'est à dire que euh, je suis là pour être un facilitateur des, des idées des uns et des autres susciter des envies pour susciter les bonnes idées c'est valable chez les personnels mais pas que c'est valable chez les élèves valable euh, auprès des, avec les parents aussi. Dans le code de l'éducation, on parle beaucoup de coéducation Oui. Euh, et on a besoin des parents aujourd'hui pour que le travail collaboratif se fasse avec ces trois piliers, l'école, les élèves, les familles, pour arriver à, à construire avec eux. Euh, donc mon rôle, en fait, c'est un rôle de facilitateur et d'impulsion. Je suis pas là pour euh, inventer des choses euh, à la place des gens enfin c'est ma vision, hein. que moi, on va prendre un exemple très simple, j'ai des compétences euh, dans les nouvelles technologies, j'ai des compétences que peu de gens ont autour de moi, pour autant je ne les mobilise pas. Je les mobilise pas dans le cadre de ma pratique, je les mobilise pour moi, mais je les mobilise pas dans le cadre de ma pratique parce que je pense tous les jours à la continuité finalement de la gouvernance que je suis en train de mener dans un établissement scolaire. Je vais partir, tout ce qui est en place, là, va devoir continuer, et va devoir pouvoir continuer sans que la personne qui va me remplacer ait la moindre intervention à faire. Mmh. C'est l'objectif. C'est pour ça que, finalement, euh, l'effet du chef d'établissement, euh, euh, il est important, parce qu'on euh, facilite les choses, mais, euh, mais, mais finalement, on n'est pas là pour, pour marquer l'établissement de notre présence. D'accord. Encadrer, accompagner, finalement Guider ouais, éventuellement, mais sans trop euh, imposer ta, ton empreinte, quoi, on va dire. Pour non, il faut que tu les... puisses reprendre le fonds voilà, derrière. C'est ça. Il faut que l'établissement assure euh, une continuité. Et finalement, euh, c'est un métier qui doit apporter, euh, nous appeler à l'humilité. C'est ce que j'allais dire, oui. Il faut être euh, ouais. super humble. Hein. Ok. Et du coup, alors si, euh, si un jeune se prédestine à, à ce genre de métier, quelle formation il faut suivre Qu'est-ce que tu as fait toi, comme formation pour en arriver à, à ce poste En fait, ça, les choses ont changé jusqu'à il y a quelques temps. Il fallait forcément être euh, issu de l'éducation nationale, euh, être catégorie A euh, depuis 5 ans. Je suis... Le concours de personnel de direction, le, le CRPD maintenant, il y a un acronyme pour ça. J'adore les acronymes. Il y en a et, plein dans euh... l'éducation nationale. Ah, oui, c'est ça. <rire> et, euh, et donc, euh, alors, maintenant, ça a été ouvert, euh, ça a été ouvert à, à tous les, les cadres de la fonction publique. Aujourd'hui, beaucoup de cadres de la fonction publique de différents ministères peuvent passer le concours de recrutement des personnels de direction. En pratique, c'est un concours qui est réussi par les personnels de l'éducation nationale. Donc, ça veut Pas dire que c'est qu logique. Faut, voilà, il faut un pied quand même au préalable dans l'éducation nationale en tant que professeur ben, C'est ouais. certain que c'est facilitant de connaître le fonctionnement d'un établissement, de connaître le fonctionnement de l'institut, pour pouvoir se projeter dans ce concours. Bien sûr, ouais. bien sûr. Et du coup, pour toi, ça s'est passé comment, ces, ces études, ces, ces concours une préparation, Cette préparation au concours, ouais. Alors, ça s'est ouais. très bien passé. Euh, à ceci près que ben, en même temps je démarrais comme euh, comme principal adjoint dans une cité scolaire donc euh, dans un gros lycée euh, avec 900 élèves et que je faisais les deux en même temps euh, donc ça a été un petit peu un petit peu rock and roll. <rire> mais mais très intéressant donc j'ai j'ai j'ai trouvé du temps à, à consacrer à la préparation du concours. cours euh, d'un peu d'investissement et en particulier sur la préparation de l'écrit, puisqu'il y a encore un écrit qui va bientôt disparaître. Euh, il y a encore un écrit avec le, le cas, euh, qui est très normé sur la forme, sur ce qu'on attend. Donc, hyper, hyper adapté, mais pour autant, c'est un exercice qui est intéressant, ce qui vérifie finalement notre capacité à écrire. Donc on est quand même, c'est quand même un métier, on est amené à, à faire du courrier administratif. Oui. Voir les codes, ce n'est pas, pas, pas négligeable. Pas, non, non c'est pas négligeable. <rire> J'imagine. J'imagine. Du coup, c'est sur euh, une petite année de préparation, c'est ça il Et un concours à la fin oui, oui, oui, on peut le passer fois qu'on qu veut. Ah, on a le droit de rejouer voilà. si jamais mon père okay. si on, on peut rejouer. on peut ah. rejouer. <rire> c'est rassurant quand même. Est-ce que tu as rencontré justement des, des difficultés dans tes débuts ou euh, au contraire des, des grandes réussites euh, dans l'exercice de tes fonctions En fait, les grosses difficultés que j'ai rencontrées, c'était sur mon manque de connaissance du, du terrain et surtout du fonctionnement de certains points comme euh, la gestion des de ressources humaines, euh, l'accompagnement à la prise de, de décisions importantes, et des choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement des choses qu'on apprend tout de suite, on apprend de façon très empirique donc euh, ça c'était peut-être là où j'ai rencontré le plus de difficultés et pour autant euh, moi aujourd'hui c'est 15 ans maintenant mais je, au niveau apprentissage je suis une espèce d'éponge donc euh, en fait je m'imprègne et je m'imprègne des choses mais en, en les faisant donc j'apprends très très vite euh, mon métier je l'ai appris très très vite en étant confronté à, à ces situations-là, et, euh, et sur les réussites euh, aujourd'hui, je réalise que j'ai toujours trouvé des solutions à, toutes les, à tous les problèmes qui m'étaient donnés. Je les ai jamais trouvé seul. Voilà, c'est-à-dire que j'ai toujours trouvé. toujours trouvé les gens avec qui j'allais tra travailler sur les solutions. Voilà, donc c'est toujours des solutions qui étaient co-construites. Voilà, est, ça, c'est ce que, ce ce que j'ai appris énormément. On ne travaille pas seul si on veut réussir dans ce métier. Oui, ce qui est quand même ouais. agréable parce que du coup, euh, voilà, on ne se, on se sent pas mis à l'écart et on apprend aussi euh, de ses pairs ou de des collègues avec qui on travaille finalement. C'est ça, si on le veut bien. Qu ah, si qu'on bien, évidemment. Voilà. Toujours. On n'est pas obligé du tout. Comme toujours. Au niveau des qualités euh, qui sont nécessaires pour exercer au mieux euh, le, le rôle de principal, qu'est-ce que tu dirais Alors, que La première qualité, c'est l'écoute. Euh, la deuxième qualité, c'est l'écoute. <rire> Mince, <rire> si c'est l'écoute tout le temps, c'est pas très drôle. Ben, en, en, en fait, le truc, c'est que. En fait, je pense que. Euh, le, il faut avoir envie d'oeuvrer euh, dans, dans le cadre d'un collectif, euh, donc euh, il faut avoir des convictions suffisamment fortes pour avoir envie de les partager, capable de défendre ses convictions sans euh, s'énerver, sans, sans se vexer, parce qu'en face de soi, on a des gens qui expriment des convictions qui ne sont pas celles qu'on a. Ah, C'est... Euh, c'est ça, c'est la, la force de conviction. Donc, euh, ce qui nous ramène à l'écoute, j'ai dit l'écoute. Oui, me semble... il me semble, il me semble, ouais, <rire> J'ai un petit souvenir. Voilà. <rire> et donc, il euh, et, et, et y a de mon point de vue une qualité qui est fondamentale et plus on avance et plus elle est fondamentale, c'est l'art de la délégation. Euh, parce que euh, sans délégation, en fait, on met en péril sa santé mentale dans ce métier-là. Oui, je on, on peut très bien travailler 80 heures par semaine euh, si possible. on ne délègue pas. Voilà, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème, on peut le faire. Euh, moi j'ai de la chance d'avoir une, une compagne qui est extrêmement vigilante là-dessus, euh, et qui veille à ce que euh, je garde un équilibre entre euh, ma vie de famille, et ma vie, enfin, ma vie personnelle de façon générale, et ma vie professionnelle. Et euh, c'est grâce à ça que, que j'y arrive aujourd'hui, donc je pense que ça fait partie des des qualités indispensables. Maintenant, il y en a qui ne font pas, qui arrivent aussi très bien. Voilà. Mais, euh, et et d'ailleurs, si, euh, je cite souvent le maréchal Joffre sur la question de la délégation. Alors, le, on se demande ce que vient faire le maréchal, le maréchal Joffre sur cette question-là. Pour autant, le maréchal Joffre, il a, il a dit que la délégation était ne rien faire, tout faire faire et ne rien laisser faire. <rire> si on réfléchit à ça, en fait, et ben, on, on se dit qu'il avait tout compris. L'idée c'est toujours avoir, euh, avoir la main sur les choses, de, de loin, mais à un moment donné il faut avoir confiance dans les gens avec qui on travaille. On leur donner des dossiers, ils mènent à bien les dossiers, et après ben, on travaille avec eux. C'est un petit peu ce qu'on peut ouais. mettre en place aussi dans les classes quelque part. Exactement, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu euh, travailles avec des, des groupes classe, avec des responsabilités données à un groupe, euh, des niveaux d'apprentissage, différents, des modes d'apprentissage différents au sein même groupe, finalement tu vas, tu vas donner des rôles, de, de, finalement, des rôles à certains, qui sont des rôles qu'on qu pourrait dire régalien d'un enseignant. bien. Non, non. Voilà. Ah, je suis désolée, de temps en temps ça coupe, alors je ne sais pas ce que ça va donner sur l'audio, mais on a des petites pertes de son par moment. Donc, voilà, n'hésite pas à reprendre. Euh, alors, au niveau d'une journée, en fait, comment ça se passe quand te, tu arrives dans ton collège Qu'est-ce qui se passe dans ta journée Alors, moi, je suis, je suis lève tôt le matin. Et, euh, il y a une chose que j'aime bien, c'est arriver avant les enseignants et avant les élèves surtout. Ils me permet de passer, voir les agents de l'établissement. Euh, les agents territoriaux de l'établissement, en particulier le cuisinier. dans la cuisine, donc on va parler de cuisine. <rire> est à ce qu'on mange le midi. Mais je vais faire le tour des voilà, l'établissement, le, le tour des agents, discuter avec les uns les autres. Euh, C'est ma petite routine du matin que j'aime bien. Ensuite, en fonction, soit je, vais, soit je vais être à la grille de l'établissement pour accueillir les élèves, j'essaie de le faire de temps en temps, pas systématiquement, parce qu'en étant à la grille, je, je perds la possibilité d'aller voir les enseignants quand ils arrivent. Et c'est vrai que les élèves Elle... aiment bien. Moi, je vois mes filles, elles aiment bien quand le, le principal vient leur dire bonjour. C'est ça. <rire> voilà, donc, je, si je ne suis pas à la grille, je vais passer, je vais être dans le hall ou dans la cour au moment où les élèves se rangent. Euh, voilà. Je, je vais être visible de toute façon. Euh, c'est soit ça, soit je vais euh, en salle des profs pour, pour accueillir les enseignants, pour discuter avec eux, pour m'assurer. bien. Mmh. Pour, euh, pour prendre le pouls de la maison avant le début de la journée ah, ça me donne plein d'indicateurs sur enfin. ce qui va éventuellement se passer sur l'état d'esprit la météo joue beaucoup aussi. en Bretagne <rire> oui mais il fait beau en Bretagne c'est bien connu plusieurs fois par jour voilà, <rire> voilà. Et donc on ensuite fait... donc ensuite euh, Ensuite, je vais avoir suite une partie où je vais, euh, je vais ouvrir euh, mon courrier électronique, les messages. Euh, je vais refiler mon agenda pour voir quelles sont les réunions que j'ai dans la journée. Euh, je vais discuter avec mon conseiller principal d'éducation euh, pour faire un petit point sur euh, sur les élèves, sur euh, comment ça va, les choses à faire, etc. Et puis ensuite, euh, ben ensuite la journée va être, euh, elle va être rythmée. Par, euh, ben, par les différentes tâches qui sont à faire avec la gestionnaire pour euh, travailler sur la ou euh, signer les factures, pour ça à la main. Donc, euh, voilà, j'ai des paraffeurs quotidiens avec un nombre de signatures mais à faire sur les dépenses sur de l'établissement, euh, des réponses à des familles, des messages à des familles, des messages à des enseignants, énormément de communication en ce qui me concerne. Euh, prévoir, euh, anticiper au maximum les, les événements à venir, euh, les plannings, plannings de conseils de classe, les plannings de réunions, etc., essayer de m'avancer le plus possible, ah, et répondre aux différentes enquêtes à voir qui peuvent être faites. Enfin, et, voilà, ça, ça va être rythmé par des demandes qui sont faites, qui s'empilent euh, En pratique, euh, je fonctionne de façon virtuelle avec trois casiers j'ai un casier avec les choses qui doivent être réglées de façon urgente dans la journée. Oui, c'est ce que je pensais justement, voilà, ouais, justement organiser. J'ai un, hein. voilà, un autre casier euh, avec... Euh, alors moi, je fais ça sur un carnet, sur un cahier. J'ai un cahier, euh, pas à spirale, mais j'ai un cahier sur lequel je note tout, donc sur lequel je trouve les choses. J'ai un, un casier sur lequel euh, vont se trouver les, les choses qui... Attendre, mais qui doivent être faites dans les jours qui suivent. Et puis ensuite, il y a un dernier casier, c'est des choses pour lesquelles j'ai du temps. Et, euh, et dès que j'aurai un moment, je me, je me mettrai dedans. Les fonds d'effectifs, les... réfléchir à des, très tôt à la répartition des, des moyens pour l'année suivante, la politique de l'établissement, au projet d'établissement, etc. Donc, ça, ça rythme ma journée. Comme ça, le midi, euh, le midi, je déjeune avec les enseignants. Euh, euh, c'est un moment aussi pour moi qui est vraiment intéressant, parce que ça me permet de, aussi de, de changer, de parler d'autres choses parfois. Et puis, euh, je reste sur l'établissement midi, parce que euh, c'est souvent là qu'il se passe des choses <rire> voilà, qui nécessitent la présence du chef d'établissement. Je suis dans un petit établissement sans adjoint. Euh, je vais éventuellement devoir prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre. Et, euh, et puis j'aime bien. Ça permet de voir des élèves aussi, de, de recevoir des élèves. Ils ne reçoivent pas les élèves que pour euh, les engueuler. Ah ouf <rire> De recevoir des élèves sur des projets, pour les écouter. À ce moment-là, ils peuvent ils peuvent profiter de, de ce de, de ce moment-là, de cette longue pause du midi éventuellement me voir, dire Et je, je, Ma porte est toujours ouverte, même quand elle est fermée. C'est bien, tu prends les idées aussi des, des élèves comme ça. Oui, bah, ils ont souvent des super idées. Qui coûtent cher, qui ne coûtent pas cher, ça dépend. <rire> Alors quand elles coûtent cher, c'est compliqué, parce qu'on est un peu limité. Mais euh, souvent, ils ont des idées euh, d'organisation euh, de rien. Ouais. Quand, euh, quand, quand des élèves du conseil de la vie collégienne euh, euh, viennent me voir pour organiser un concert ou euh, pour organiser une journée de l'élégance, par exemple, ça, coûte rien. Non, c'est sûr, ça, et ça leur fait plaisir et ça met un petit peu de voilà. vie dans l'année. C'est ouais. ça. C'est chouette. Hein. Et euh, du coup, tu as été amené à faire des choses euh, auxquelles tu ne t'attendais pas du tout. Tu parles de journée de l'élégance, mais il y a peut-être <rire> d'autres choses euh, que tu as été alors amené. En fait, euh, alors En fait, non, parce que j'ai un fonctionnement qui est, euh, fait que je ne m'attends jamais à rien de particulier. Ça, je ne m'attends pas à ce qui peut se passer parce que... Euh, parce que je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc, je ne suis jamais surpris. Comme ça, tu n'as ni bonne, ni mauvaise surprise. Non, alors, non. <rire> non, non. Je ne suis jamais étonnée. <rire> voilà, je suis jamais étonné. Euh, Disons que, que ça m'a amené à faire sans que je puisse m'y attendre. Si j'ai conduit une camionnette à Wesson, par exemple. Ah, On s'attend pas ah. à avoir le principal dedans. <rire> voilà, c'est ça. Dans le cadre du, on, on, a, on a tous les ans on a un projet avec nos élèves de troisième. Euh, là, cette année c'était un projet avec euh, le musée des Phares et balises, donc qui est en train, de se, qui va se construire sur le port du commerce à Brest, et puis qui existe aujourd'hui sur sur l'île de Ouessant pour faire du ph. Et on, dans ces cas-là, moi je vais avec eux. Par une journée, je pars avec eux. Là, il fallait quelqu'un pour faire euh, la voiture de secours et euh, en cas de besoin, qu'ils étaient en vélo été dévoué. C'était un fantasme que j'avais, c'est une ville que je connais bien, mais j'ai toujours fait un petit en vélo. L'idée de faire en camionnette, ça. Et bien voilà, voilà. <rire> voilà. <rire> Mais c'est super en plus de pouvoir participer à ce genre de projet avec les élèves, parce qu'ils te, te découvrent aussi sous un autre regard, j'imagine. Oui, ah, oui, oui. Et ça fait partie de ce que j'estime être mon métier aussi. C'est donc aux élèves que... Et je ne suis pas, euh, enfin je suis un chef d'établissement, mais j'ai aussi... Euh, tu restes un homme avant tout, tout quoi. Oui, voilà, j'ai aussi des loisirs comme eux, mais après on vit à la campagne, hein, donc c'est très différent, ça c'est quelque chose que je ressens beaucoup moins depuis que je suis ici, j'étais en région parisienne avant, c'était plus différent. Ici on ne vit pas les uns sur les autres, mais quand je vais à la plage, je croise mes élèves. Donc, ça fait partie des choses qu'on qu doit accepter, ça, je ne me pose pas la question plus la question aujourd'hui euh, de pouvoir me montrer en maillot de bain à la plage <rire> le prof en maillot de bain n'est pas un mythe pour toi <rire> voilà c'est ça ça existe vraiment <rire> et, et, absolument et, et, je pense, et ici j'ai l'impression que ça lui dérange beaucoup moins que j'ai pu le remarquer quand j'ai croisé des élèves à la Côte-Boulevard à Paris par exemple ah oui Effectivement, ou alors peut-être sur tes lieux de vacances alors que tu ne t'y attendais pas, parce que ça peut aussi être ça. Oui, oui absolument. <rire> bon, très bien. Bah, écoute, notre petite interview touche bientôt à sa fin. Et pour terminer, est-ce que tu aurais euh, un pire souvenir ou un meilleur souvenir à nous partager euh, Je crois que j'ai les deux. Euh, le pire souvenir, c'est clairement, euh, clairement euh, d'avoir à d'avoir eu à accompagner euh, toute une équipe suite euh, d'un personnel. Ah oui, en effet. C'est quelque chose qui est extrêmement... Genre, personne n'est préparé, genre, aucun chef d'établissement n'est préparé à vivre ce genre de choses. Euh, donc c'est voilà, quelque chose qui me suivra toute ma vie. Mais on est amené, quand on regarde statistiquement, tant que ces c'est des événements qu'on va tous vivre à un moment donné. Et, euh, et on n'est pas préparé à ça. Et ça, c'était compliqué, compliqué. J'ai eu de la chance d'être sur l'Académie de Versailles quand ça m'est arrivé et d'avoir euh, un dispositif qui s'appelle le C2A2E sur l'Académie de Versailles qui accompagne les établissements en difficulté. Ils m'ont accompagné pendant toute la journée et euh, sans eux, ça n'aurait pas été possible. Ils ont été extraordinaires. J'ai tenu toute la journée parce que je suis quelqu'un d'extrêmement de, flegmatique et hyper pro dans, dans la crise. À la fin de la journée, euh, on s'est posé avec la personne qui m'accompagnait toute la journée, dans mon bureau, et elle m'a dit euh, « Où êtes-vous, Monsieur Simon, comment ça va <rire> ?» Voilà. Et là, en fait, elle avait déclenché le truc, on était deux, donc j'ai pu, pu euh, pleurer à loisir, et puis voilà, exprimer toute la tristesse que j'avais, euh, et c'était un, un beau moment, en fait, c'était très triste, c'était dur, c'était euh, voilà, un moment très fort. Très euh, épouvant, ouais, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Et puis après, sur les meilleurs, bah, en fait, quand on réfléchit un petit peu, mais je pense qu'on en est tous là dans une autre éducation, si on réfléchit au meilleur moment, ils tournent tous autour d'élèves. Souvent. C'est-à-dire que euh, j'ai plein d'exemples comme ça, mais je vais citer le cas d'un élève que j'avais, c'était un colosse. Euh, on s'est connu pendant trois ans, je suis arrivé cinquième, quatrième, troisième Pendant ces trois années, les trois années où on s'est fréquenté, poser la question quasiment tous les mois si j'allais pas convoquer le conseil de discipline on a tenu bon euh, jusqu'au bout euh, il voulait aller en semestre général et technologique qu'il avait une... catastrophique on n'arrivait pas à travailler avec lui sur son projet puis à force de travail à force de conviction à force de répéter parce que finalement on est dans la répétition un tout petit temps, peu mais euh, <rire> voilà et à force de répéter les choses il s'est passé un truc euh, mais 15 jours avant le, la fermeture des a saisi des, des voeux, on l'a envoyé en stage, en chaudronnerie, dans un lycée, il a découvert la chaudronnerie, c'était une révélation. Ah c'est super les, ça. Et les deux années suivantes, cet élève est revenu dans l'établissement, avec des étoiles dans les yeux, pour nous parler de sa chaudronnerie, et de, et de sa motivation. Ouais, il avait son ah, projet donc, en tête, ça l'a boosté en C'est ça, et en fait, alors que, et, en fait, ce qui nous amène à nous dire à chaque fois, faut rien lâcher, jamais. Il ne faut pas baisser les bras, ce n'est pas parce qu'un élève va nous quitter et qu'on a l'impression de ne pas y être arrivé, qu il va pas être... que ce qu'on a semé ne va pas fonctionner euh, dans deux, trois ans. C'est un truc qu'il faut qu'on travaille, c'est à la frustration, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le résultat nécessairement de ce qu'on sème, il ne faut avoir aucun doute. C'est absolument super. C'est des élèves comme lui qui nous rappellent en fait pourquoi on a fait ce boulot, pour enseignant ou chef d'établissement et pourquoi au travail, ouais. ça ça fait partie, Voilà, c'est les meilleurs souvenirs, mais écoute, fort heureusement on les a tous les ans. Oui c'est des on petits bonheurs du quotidien, il faut juste savoir les, les regarder quand ils arrivent et puis s'en rappeler en fait. C'est ça. Surtout dans les moments où ça va pas. <rire> c'est ça, c'est des victoires, quand on pose une sanction pour un élève euh, et que, que l'élève y sort en ayant compris pourquoi on a posé la sanction, qu'il est d'accord avec la sanction, qu'il assume la sanction, on se dit mais un, truc. un petit pas, mais voilà, ça va l'aider pour Et après. Il ouais. faut, les, faut les apprécier ces moments-là. Oui, je pense que c'est vraiment le, le principal, de, de, enfin principal, c'est le jeu de mots du jour, hein, je crois. <rire> Il faut apprécier chaque petit moment comme ça, positif. Et surtout dans la vie collégienne qui euh, n'est pas toute rose, parce que l'âge de l'adolescence, c'est quand même un âge compliqué, Mmh. Et donc, ça ne doit pas être facile pour les, pour les collègues comme pour un principal de, de travailler au quotidien auprès de ces jeunes. En tout cas, je te remercie beaucoup pour, pour tout ce moment, tous ces, ces, ces partages de, de vie de, de ton enfance, de ton adolescence. Euh, je crois qu'on peut te retrouver sur différents endroits. Il y a un blog, il y a une, un compte Twitter. J'en ai peut-être, je crois que j'ai. Non Il y en a d'autres C'est Si on me retrouve en virtuel, oui, sinon on me retrouve au bout du monde, dans le Finistère. Au bout du monde, oui, exactement. c'est ça. En plein soleil. Voilà, à l'ouest de Brest. C'est ça. Écoute, merci beaucoup en tout cas, et puis bonne continuation à toi, et à une prochaine fois. À une prochaine fois, Merci d'être En Bretagne.